Oui, salut les girls, c'est Winman. Content de vous voir. Salut à tous mes abonnés, toutes mes fans, tous mes Patreons. Gros merci du support. Winman c'est l'original, Winman c'est la référence. Aujourd'hui, dans cette review numéro 197, je vous présente le Blue 98 de Riff. Grâce à qui Grâce à Pierre-Luc qui a Marc. Et oui, les deux m'ont envoyé un échantillon dans la même semaine. Et dans cette vidéo, on va pouvoir avoir un extra. Grâce à Marc et à Pierre-Luc, les deux m'ont envoyé un échantillon avec un sachet d'humidité de compagnie différentes. Marc m'a envoyé le Marc Boost et Pierre-Luc m'a envoyé son échantillon de Blue 98 The Drift avec le fameux Beau de 62% Humidity. Alright, alright, alright, that's it, that's it. On va commencer avec Marc. Marc, c'est un ami, un abonné. Euh, je l'ai rencontré en personne. Super bonne personne. On essaye ça. J'ai eu l'occasion, l'occasion de goûter à un échantillon des deux car les boys m'ont donné euh, l'équivalent d'au moins 2-3 joints. Donc, ici, je savais pas. Je savais pas. Euh, il nous donne un indicateur pour nous indiquer... Un indicateur pour nous indiquer, un indicateur pour nous indiquer. All right, non, c'est ne rien, non, c'est le cannabis, mesdames et messieurs. Non, c'est le professionnalisme, mesdames et messieurs. Non, c'est seulement Winman. » Ok. L'échantillon ici, l'indicateur, ça nous indique. Euh, pff, toujours les lunettes, les boys. Replace boost humidity when well, dot turn blue. Donc, quand le point tourne bleu, c'est fini. Puis là, c'est en train de tourner bleu. Euh, à matin, là c'est un petit peu rose-bleu. Puis quand je pèse ici, là ça a l'air vraiment tout gélatineux. C'est pas comme le Boveda. Quand le Boveda, c'est fini, on sent des granules à l'intérieur. All right, les boys. Donc, l'humidité est finie. Puis quand on pèse les cocottes, wow, c'est sec. Peut-être que le sachet là, de plastique, c'est moins euh, étanche qu'un contenant comme ça. Donc pour l'humidité, Boost a échoué. Euh, l'humidité n'est pas là. Et là maintenant, est-ce que le Boost a volé les terpènes? Les terpènes? Les arômes. Mais là, on va savoir c'est quoi les arômes ou les terpènes du Blue 8 The Rift. On clique sur la photo, pas disponible, on descend vers là-bas. Et quelle est la variété du Blue 8? Est-ce un Blue Dream? Variété mélangée. 27,90 variété mélangée. Qu'est-ce que ça veut dire mélanger Non, oui, non, oui, Mélanger ça veut dire qu'à toutes les 3, 4 mois, à tous les cycles de production, le produit à l'intérieur du Blue ne sera pas le même. Je pensais que c'était une erreur. Je me suis dit, ça va être corrigé semaine après semaine. Le Blue 98, c'est encore le produit mélangé. Et même que le Sweet Jose 3, l'ancien jean était un produit mélangé, est-ce que le Jean-Guy, le Sweet Jose 3 est revenu le jean -Guy? Non. Le Sweet Jose 3 est rendu mélangé. Donc, les produits Riff, je pense qu'ils ont tellement modifié euh, le jean à chaque production. On sait que les compagnies J'imagine qu'ils copient tout un petit peu EXO et compagnie. Ça doit être tout le même principe. Euh, les compagnies modifient leur euh, génétique à 10% près pour pouvoir rendre la production de cannabis plus rentable. Que le cannabis soit meilleur, de meilleure qualité, qui donne une plus grosse euh, production pour qu'ils puissent avoir plus de cash, qu'il y ait plus de cocottes. Tu me suis, bro? Fait que là, vu qu'ils modifie, modifie, modifie, les clients euh, se plaignent. Qu'on s'éloigne du Blue Dream, donc, faut pas appeler ça du Blue Dream. Qu'on s'éloigne, euh, de quoi? Du Jangui, donc, faut pas appeler ça du Jangui. Donc, peut-être que Riff a demandé à la SQDC d'écrire produits mélangés pour, pour se protéger, euh, des plaintes des clients, hein, Pour pas qu'il y ait toujours du monde qui appelle et qui dise, hey, ton Jangui, c'est pas du vrai Jangui. Hey, euh, ton, euh, tu me suis? Alright. Mais là, si on en arrive, si, mettons, c'est ça, mettons que le Blue 98, on va le fumer, on va le fumer. Mettons que le Blue 98, euh, c'est un Blue Dream modifié et modifié. Est-ce qu'on peut savoir les arômes, s'il vous plaît? Ben on va descendre, même si, non, non, non, il n'y a pas d'arômes. Est-ce qu'on peut avoir les terpènes de ce produit mystère? Il n'y a pas de terpènes. Donc, t'achètes un produit à 27,90. Sans savoir la ronde. Sans savoir les terpènes. Sans savoir la variété. Non, c'est pas des jokes, là. C'est pas des jokes, là. C'est pas des jokes. T'achètes de quoi? Tu sais pas qu'est-ce que t'achètes, que man. Tu sais pas qu'est-ce que t'achètes. Que T'as aucune idée de ce que t'achètes. Mais ben là, oui, man, relax. T'achètes du Blue 98. First of all, t'achètes du Blue 98. Puis le taux de THC, c'est 17.58. Ok, mais ça goûte-tu de Karyophylland? Cariophyllène, moi j'aime pas ça, je veux rien savoir. Il y en a qui veulent du stock fruité, man. Blueberry, Blue nani c'est-tu Blueberry? Là, là, c'est qui qui nous niaise? C'est-tu la SQDC? Est-ce que c'est Riff? Est-ce qu'il va falloir que Winman fasse des appels? Oui, oui, oui, on veut des appels. On veut des réponses. Produits mélangés sur le Sweet Z 3. Produits mélangés sur le Blue 98. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps d'aller voir les produits de Riff ensemble? Oui, ton joint est éteint. On a le temps, on a le temps. Le temps, c'est de l'argent. Éteint, Il reste l'éteint. Tu vas sauver de l'argent si tu ne l'allumes pas de suite. All right, Mark. En feu, je suis pas en feu, je rien d'allumé, bro. All right, on lâche pas, on lâche pas, bro. On lâche pas. La vie est dure pour tout le monde, le gros. La vie est dure pour tout le monde. Oh oui, oh oui, oh oui. Ben oui, je le sais, Tesla, Tesla. On parle de cannabis ici, faut pas déraper. Il ne faut pas déraper, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, non, non, non, non, je dirais pas ça. On tourne là 35 fois, on va parler. 5 ou 7, ça ne me dérange pas. Puis là, ça fait 7 minutes. Alright, bro. Riff. Riff 1, Riff 2. Riff, Riff, Riff. Man, Riff est pas là. Riff est là. 6. Il y a 6 produits Riff à la SQDC. Et maintenant, s'il vous plaît, silence, on tourne. Fruité. Je sens le Blueberry, pourtant, on va voir un peu sur les sites euh, qui donnent les reviews, et on nous dit que le Blue nanier est terreux, pinène, et là, je suis en train de parler un peu de l'eau parce que ça fait une différence de le Bobeda et le Boost, le Boost, présentement, il a pas, il a pas été bon pour l'humidité. Peut-être que c'est à cause du séchet de plastique. Quand je l'ai senti au départ, ça sentait pas beaucoup. Je l'ai grainé vu qu'il était sec. Ça sentit plus. Ça sent blueberry, OK? Ça sent un peu le bleuet, OK? Moi, je trouve que c'est bien pareil. Mais visuellement, je sais pas si c'est à cause qu'il était sec. Mais il est moins beau que ce que Pierre-Luc m'a donné ici. Euh... La cocotte, est, est humidifiée. Brise-le, petite affaire. Chez Riff, il y a bien de la branche. Puis ce que Marc m'avait donné, il y avait une mini-mini branche. Puis je connais Marc, je connais Marc. Le produit de de Pierre-Luc, le Boveda a été excellent pour l'humidité. Euh, le Boveda a vraiment fait sa job. Il sent un petit peu le Blueberry, déjà comme ça, pas besoin de les grainer. Et puis quand j'égraine le cannabis de Pierre-Luc avec le Boveda, Même la couleur est pas pareil. Ça sent le blueberry pareil. C'est le même cannabis, mais il a séché vraiment différent. Puis la couleur est devenue différente. Bon, on va commencer par rouler un joint avec euh, le cannabis à Marc. Merci Marc. Merci Pierre-Luc. Merci les boys. Merci à tous ceux qui m'encouragent. Ici, euh, un pouce, hein, les boys. Donne-moi un pouce, le gros, le gros, là, ok? Merci à mes 11 Patreons. Euh, merci de m'encourager. Patreon va changer. Euh, présentement, c'est 5$. Vidéo d'avance. Live en privé. Euh, je vais avoir plus d'options pour le, live, euh, le produit à 5$. Puis je vais faire aussi un Patreon à 3$. Qui va avoir moins d'avantages. Et euh, ceux qui veulent attendre les vidéos sur YouTube, attendez les vidéos sur YouTube, ça ne me dérange pas. Donnez-moi un pouce s'il vous plaît. Donnez-moi un pouce s'il vous plaît. C'est gratuit. Ça va m'aider pour la chaîne. Mais oui, tu t'abonnes aussi. Là. Tu t'abonnes, tu t'abonnes, tu t'abonnes, tu t t écoutes toutes mes vidéos, les anciens, tu commentes. Alright, on va mettre le Q. Non, je n'ai pas mis un en verre, là. je j'ai pas mis en vitre. Ah, tu sais pas de quoi je parle, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, là. Euh, va voir mes autres vidéos, man, tu vas comprendre, les gros, là. Fou, fou, fou, fou, là. Là, là, let's go, les gros, là, let's go, on opère. Merci, Marc. Là, c'est ça que je voulais savoir, euh, palpale, jose, jose. Euh, si on va mettre ça de côté pour pas faire de dégâts. Hein? On sait qu'est-ce qui pourrait arriver. Entre deux poivres de cannabis, un dégât. Je voulais savoir les produits parce qu'ils sont tous mélangés ou ils sont capables de dire, nous autres, ça c'est ça qu'il y a dans le pot. Mais comme je vous dis, moi, <coughs> ça me dérange pas qu'ils mettent pas la variété parce qu'elle a été trop modifiée. Mais donne-moi terpène. Je veux les terpènes, des arômes. Puis si c'est vraiment mélangé, ben ça se peut pas que le sweet je trop. Être... Ben ça se peut parce qu'ils ils veulent, ils ont tellement modifié la. Génétique qui écrivent mélanger. Mais. Faut que j'aille quelque chose, man. Faut que j'aille un arôme. Faut que j'aille une terpène. Parce que la variété, elle va pas changer vraiment euh, du M39 au Girl Scout Cookies, là. Ça va être vraiment le Girl Scout Cookies qui va être modifié à toutes les shots de 10%. Mais on parle pas de Girl Scout Cookies, il en a pas ici. Il n'y a pas de Girl Scout Cookies, man. C'est. C'est tabou! C'est tabou, hein? Le OG Kush. Non, on sait pas. On laisse ça aux autres. On laisse ça aux autres. Euh... Hey, je sais pas c'est quoi leur problème, man, avec eux autres, la SQDC. Puis les. les... c'est pas la SQDC, man. C'est les, les multinationales, Canopy, euh, toute la gang, là. Euh, EXO, euh, Aurora, man. Pourquoi ils en font pas, eux autres, euh, du Girl Scout Cookies, puis du OG Kush, puis du Doss -Doss? ah En tout cas, c'est pas grave, hein. Zenabis, 12 sous. Zenabis est à 12 sous, les amis. Ben oui, ok, ok, calme-toi. 12.5 sous. 12.5 sous, gros. <coughs> Puis, euh, c'est pas des astuces, mais n'oublie pas que si la compagnie est à 0 sous, t'en as plus de Namasté Ultra Sour, C'est fini, là. Ok? Je te dis, là. C'est à 14 sous. 13 sous, 12.5 sous. Le monde achetait Zinabis à 12.5 sous, man. Avec 25 cents, tu deux actions. Mais ben, ne pas ça au ça, ça, ça, ça va fermer, bro. Ils doivent trop d'argent. All right. Le Hawaii break. Ils sont -ils capables? C'était du hardstash, ça. Ed Stache, Ed Stache. C'est encore du Ed Stache, le How I Heartbreak. Ça, il faut que tu essaies ça. Le How Heartbreak de Riffman, là. C'est vraiment la surprise de l'année pour la ronde. Sweet Jersey 3 mélangé. Subway Scientist. Grand Daddy Purps. Pourtant, ça n'a pas une de goût écœurant. Oui, papa, Il -y, y en a comme ça. Hein? Euh, Sunday Special. Jack Herrera. Ah bah ben ouais, à ton moins, euh, comment ça qu'ils n'ont mis juste deux, euh, Sweet Jose 3, trois autres c'est mélangé, puis le DT, DT 81, on a essayé ça, Super Lemonade, hey Riff, ils mettent des variétés, finalement c'est juste le Blue Lemonade, puis Sweet Juice et 3 qui sont mélangés, on va peut-être appeler, on va peut-être appeler, il euh, va falloir appeler en temps et lieu, Winman, oui, il va falloir qu'il appelle, merci Marc, puis tout de suite après, on va fumer un peu de Pierre-Luc. On va fumer du Pierre-Luc! <rire> bon, alright, on a du fun, on a du fun. Parce qu'il n'y a pas de fun, on ne le ferait pas. Hein? Hein? Mais ben non. Si t'aimes pas ta job, tu changes de job. Hey, c'est facile à dire! Facile à faire aussi. Hey, c'est pas ça que je dire! Facile à dire, dur à faire! All Vraiment décevant qu'ils mettent mettent aucun arôme, aucune terpène. Il y a tellement de variétés, il y a tellement de compétition, que pourquoi acheter quelque chose que tu sais même pas ce qu'il y a dedans, quand il y a 60 autres cannabis à côté, là. il y en a 60... Il y en a une centaine, man. Il y en a bien plus que ça. Il y en a 120. C'est à cause qu'il y en a qui vont être euh, en rupture de stock. OK? C'est pour ça que je te donne des chiffres de même, là. Mais il y en a au moins une soixantaine, OK? Il faut, faut que tu sois un peu plus précis, là, dans tes produits, là. Euh... Je comprends qu'ils veulent garder ça secret. Je comprends. Mais tu ne pourrais pas m'écrire, euh... c'est un, un Blue Dream mélangé en Jean-Guy. Tu sais, euh, sais, je sais pas, man. T'sais, t'es pas obligé de je... me Je commencerai pas à faire ça, là. Ça me tente pas de t'en en faire, là, du, du Blue Nani8, là. Je veux pas, je veux pas. Je veux pas. m'en faire du docida si j'en fais pousser. m'en faire du Pinkus si j'en fais pousser. m'en faire du Purse. m'en faire du UG m'en Je faire du... N'importe quoi. Je ferai pas du Blue Nani8. OK? Je veux pas. Je veux pas. Pas. Pas. Pas. Pas. pas faire le Blue Dream d'Exo. Hein? Non, je veux pas. Je veux pas te copier, bro. Je veux pas copier Tweed. Fait que vos secrets, je veux pas les entendre, vos secrets. Gardez-les, vos secrets. Je veux juste savoir que c'est fume, man. C'est tout, man. Hey, gros secret, man. Des secrets qu'on veut pas savoir. Hey, on le dira pas... Euh... Comment qu'on qu le fait, notre cannabis, nous autres, là, le, le Balmoral, là, puis le Donegal, puis le, le Sweet José III, puis toutes les compagnies gardent ça qui est secret. Là. Il n'y a pas grand, grand secret qu'on veut connaître à SQDC. Ça veut dire, là, on va en savoir le moins possible. Hein? Surtout comment qui est radie. Hostie si qu'on veut le savoir. Comment c'est fait cette machine-là? cest un monstre, man, qui, qui crache du feu sur le cannabis pour irradier, man? Un gros robot, là, qui. Ah, man! Machine à rayon X, garoche dans un gros four. Un flash. Personne en parle, là, -là, man, Personne n'en hein? parle, cette machine-là, man! On ne sait pas à quoi, comment elle est faite une chambre à gaz, mon homme, garage du gaz sur le cannabis pour irradier, hein, pour atteindre les objectifs de santé Canada, pour pas qu'il y ait d'insectes, de moisissures. Je sais pas si c'est le même... Euh, pourcentage c'est 17. quelque chose celui que Marc m'a envoyé C'est quoi donc on avait dit 17.58 Ça a été emballé au mois de novembre 2019 Euh j'ai besoin de lunettes. Ça a été emballé le 15 novembre <coughs> Il est quand même bon, il n'y a pas de goût de carré mais il <coughs> faut que tu écoutes Winman oui pour le savoir. Est-ce que ça va être la même chose dans 3-4 mois, il faudrait appeler la compagnie pour le savoir. Peut-être c'est la SQDC qui, qui ont pas modifié ça et qui ont fait une erreur de, de, de pitonnage. bien quand même agréable je vais l'éteindre euh... <coughs> je vais le réallumer parce que le papier Le euh... coronavirus pas une joke hein? Ça, les statistiques et tout c'est une façon de nous faire peur euh, 400 plus de 400 morts plus de 17 000 personnes infectées la chine euh... C'est vraiment au mort, hein? c'est vraiment, euh, l'économie est arrêtée, le monde ne va pas travailler. En tout cas, ça bouge, mon homme. Euh, ça bouge, cette affaire-là, c'est spécial. On commence à en entendre parler, même si on veut pas, même si on n'écoute pas la télévision, et qu'on choisit ce qu'on veut choisir sur Internet, euh, ça nous frappe d'en face un peu partout, là, comme tout peut-être que ça tentait pas d'entendre ça, puis là t'entends ça avec Winman. C'est à cause qu'on entend trop parler. C'est. C'est spécial. Une petite affaire terreux. Euh. Bleuet, un petit peu terreux. Quand même agréable, moi c'est euh, l'épicé que j'aime pas, le cariophyllène. Euh... On va écouter l'autre à Pierre-Luc. Il y a une différence au look. Peut-être que c'est à cause que le look est séché. L'autre est vraiment plus sec. Euh... J'utilise le papier Skunk. Un cadeau qu'un abonné m'a donné. Puis je pense que c'est un papier qui est pas biologique, organique. C'est un peu comme le zigzag dans le bon vieux temps. Puis je pense que je m'ennuie de ça. Euh... Le biologique, l'organique, ça donne un petit goût, hein? Pardon, je me l'étais fait dire. Puis euh, J'avais commencé une habitude. Depuis la légalisation, j'avais pris une habitude de prendre des organé. Mais euh, Peut-être revenir au blanc, les boys. Peut-être ça voulait dire oui. Euh, J'aime bien celui-là. Puis la prochaine fois là, euh, que je vais prendre ce papier, euh, je vais peut-être checker ça. Peut-être moitié-moitié ou quoi que ce soit. Mais je vais commencer à reprendre du blanc euh, dans mes achats. Là, c'est sûr que j'ai beaucoup de papier. Grâce à vous, hein, vous m'en avez donné beaucoup. Et puis, <rire> j'en ai, euh, j'en ai au moins pour un an. Merci les boys. Merci Pierre-Luc, hein? Euh, bien apprécié. All right, les boys. Super Bowl aussi, hein? Ça s'est passé. Euh, notre Québécois a gagné Super Bowl, hein? Numéro 76. Duvernet... Man, je sais même pas son nom, fuck. Le... Ah fuck, c'est quoi, non Laurent Duverné Tardif. C'était cool, man. Euh, je l'ai pogné sur Internet, c'était 3-0, puis j'étais capable de voir le reste. M'a donné, ça a lâché, je l'ai réécouté même, un petit 2 minutes en russe. Ça a lâché, je l'ai répondu en anglais, puis ça a bien été. 20 à 10 que 49ers, je pensais que c'était fini. Hein? Ça a fini mon gars. 31-20. C'est ça, 31-20. Je n'écoute jamais le football, mais. Euh, je suis toujours euh, en train d'écouter ce match-là. Là, le Super Bowl. Là, puis. Euh, J'aime toujours ça, ce match-là. Il goûte un peu différent, man. La raison pourquoi je sais ça, c'est que j'avais déjà fumé un joint des deux échantillons parce que les boys m'avaient donné une grosse quantité. C'est pour ça que là je pense que c'est là que le Boveda puis le boost il rentre en jeu. Qu'on peut voir la différence. Lui ici il goûte beaucoup plus le pain. Avec le bleuet et peint. Tandis que là, c'était plus bleuet et, et euh, terreux. En vrai, c'est pas le même cannabis, man. <coughs> ça, ça brûle la gorge, man. <coughs> ça, ça brûle, man. Je sais pas si c'est Boveda qui fait ça, mais... Il brûle un peu, lui. Je serai pas là-dessus, man. Je ne pas là-dessus. Il goûte différent un peu. C'est peut-être de le Boveda de Boost. Il goûte le bleuet. Comme l'autre. Pourtant, le 17,80, le 17,58, je ne sais plus trop combien. Ce n'est pas du 23%. Là. <coughs> je le trouve fort pour ce que ça donne. 1758, 1758. Alright les boys. Je ne recommande pas. Écoute, euh, à 2790, il euh, n'y a rien d'intéressant là-dedans. Euh, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi. Euh, c'est quoi, c'est un indica. C'est un indica, le taux de THC, il y en a qui vont acheter ça à cause du taux de THC, 17,58, si t'arrives à la SQ des 100 personnes, puis que c'est ça le plus fort, il y en a qui vont y aller avec ça. Il y en a qui veulent du pot pour se geler, il y en a pas qui, moi je fume ça pour me geler, mais c'est, quand le goût est bon, man, c'est différent. Comme ici, le Hawaii Break, 27,90, 1 milliard fois mieux que le Blue Naniate. Fait que, tu te même pas la tête, là. Tu vas avec le Hawaii Break pour le même prix. C'est pour ça que je te dis que, il n'y a aucune chance, le Blue 98, de survivre. Il n'y a aucune chance, le gros. Y... C'est fini, le Blue 98, man. C'est fini, Myron, man. Le Hawaii Break au même prix, c'est un arôme tellement plus populaire, mon homme. Euh... That's it, that's it. Oublie ça, Blue 98 à cause des autres produits, au même prix, même moins cher, qui va donner un aussi bon résultat. Avec euh, même le Blue Dream d'Aurora, ça a un petit goût de blue. Oublie ça. Donne un pouce, abonne-toi. Achète-toi un t-shirt Winman dans la description. Il y a le lien. À la prochaine. Ciao.